Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, entrer la cao pour capable porter bah Une nouvelle émission. J'espère que tout le monde est en forme. Si là où qui est à l'étranger, si là où qui est en Haïti, ben je nous attend. Bah oui, je nous attend parce que bah ben, vraiment compliqué là dans le pays d'Haïti. On a commencé émission ça avec un tweet, un tweet de Yuri la tortue. C'est qu'on s'en a décidé de commencer. Côté que ancien sénateur Yuri La Tortue demandé PM Ariel Henry pour le déclarer état d'urgence dans la question de sécurité. L'a demandé pour capable de toute force, ou bien, officier réservés ici, pour yo rejoindre une cellule crise qui doit aider les forces publiques là contre Bandiyo bandits sans. Touché yon goutte. Li il li déjà disponible pour ça li même. Écoutez, est-ce que c'est un tweet justement pour y'ouri capable de montrer que l'important important pour le pays, li voulait rendre service à pays parce que bagayo vraiment grave nan moment n'a palé là Écoutez, pour nous capable de faire suite, gagne yon l'autre tweet de notre ami Luxon Saint-Ville, journaliste d'après Hélène Lalim la police, pap ka gagner bataille, ça face à gang yo, sans yon support international, responsable binuyant dit, si euh, support ça doit passer par déploiement yon force action rapide pour ka agir en urgence. Madame la Lalim dit, green bagay qui bay haïtien plus problème qu'où a, c'est insécurité. Tête chargée. Et puis, Guéon, troisième tweet qui sortit par bon côté ambassade américaine, qui présente ses sincères condoléances aux familles et aux amis des courageux officiers de la PNH tués dans l'exercice de leurs fonctions et appelle au calme pour protéger la population et permettre une période de deuil paisible. Merci, ambassade américaine, pour tweet tweeter. C'est pas normal, parce que, ou café qui choy, moment, c'est pas moment pour tweeter. D'accord, ambassade américaine. Merci beaucoup pour ça. Alors, Fon dit que, bah, arrête là au niveau de Port-au-Prince parce que, policier qui prend la rue, mêlé avec euh, de Neg Fantôme 609, eh bien, nègres assemblé en très euh, résidence officielle, premier ministre Ariel Henry, euh, qui, est-ce que c'est dans Musso, bien sûr, eh bien, nègres fait un pile causé. Entendez, voix ça avec confrère Noyo. yon nègres qui sous place et a pu la a, elle a, résidence de a. Je ne vais pas lui parler déjà, ce, Georges. C'est à une nouvelle qui parler là, ok. Bon, il <coughs> a, a pénétré. Il a pénétré. Il a battu toujours. Il a battu toujours. C'est <coughs> avec une nouvelle qui parler là. Et vraiment, il dit non de parler. Il a pénétré. Vraiment, mais il a pété caoutchouc. Il a lâché caméra. Et là nous exactement en deux résidences. Donc là, on me dit qu'on la police, ça au saccager résidence officielle là. Ah, saccagez, saccagez. Est-ce que tu un Est-ce que tu Exactement. Mm -hmm. Voilà. <coughs> 90 points, <C> c'était <coughs> fait. Machine, de la. Machine, de la, de la machine est là. 8 machine qui là, on a parlé. là, 8 machines qui ont est est ce qu'on as dit Voilà, le kajer. Le kajer. Le kajer. Le Ok, your okay. Your your your your your your your Oh, oh, op -il, op -il, op -il, op -il. ok. pile, OK. oh, ok. oh, oh, de là, c'est à terre au coucher. Tu Il qui dit la résidence officielle du premier ministre Ariel Henry est attaqué par des policiers en ce moment même donc t'es vraiment compliqué ou s'entendez, so euh, voice là ou s'entendez qui ça qui dit à travers voice là yo vraiment écoutez à part au prince au même il prend la rue il dit ben c'est pas comme ça pour sa fête euh moi m'a demandé écoutez monsieur prends tête non m'a dit on va bah prendre la rue non mais prends tête non et je dit à là c'est pas bandique problème non. Nous balcoup y ce c'est pas Bandic problème non. posez une question non. Comme nous posons une question, déjà, ma répondre bon non. T'as des En comme si pour bandit faire opération. T'as bien ça m'a dit noyé. Marcher sous gang, l'impresse presque arrivé prend gang non. Pour gain bon de appel cap sotti. Peut-être. Pas beaucoup de négus pigot chef passé au dit, Zéro fait bac. Mais monsieur, cousser la police cap marcher sous gang. Yo dit zéro fait bac. Mais laissez gang gens qui sous la police, pas de support. Pas de gens qui viennent pour supporter nous pour dire écoutez, je ne jodi à la, nous en bataille. Donc ces policiers, yo, yo toujours la guerre à la boucherie. Laissez les cap qui pilonnent les policiers, pas de voix qui dit Eh, en plus le courage, monsieur. Mais laissez policiers qui marchent sous gang gangs, qui dans la fief gang, on vous appelle tout de suite pour vous dire écoutez, arrêtez là, Faut pas avancer. Bagayou grave. C'est toute bagaille ça qui constituait une révolte pour policier. Moi je venais tout à l'heure avec un Est-ce que vous n'avez pas tout la gueti vidéo ça Parce que je pensais que c'est évident. Guy un policier. Monsieur Lelvec, moi monsieur Vleck parce que monsieur était fait une vidéo qui viral côté que dans cadre d'opération, bandi tir pile balle sous eux et puis dans même opération ça monsieur font une vidéo, vidéo pour dire monsieur regardez comment il tape Vleck dans corps nous. Et monsieur c'est on a tellement parlé d'or. Monsieur fait un pile prédiction pour aller dans la police là. Il dit qu'un pile bagarre qui prêt arriver en 2021. Il dit un pile bagarre est prêt à arriver. Il arrive. En 2022, il dit un pile bagarre est prêt arriver. Il arrive. Mon con policier ça qui était dans Hudmo, soit Hudmo ou Simo. Monsieur qui t'es pays soit là les Canada ou États-Unis. Et puis de temps en temps, Monsieur fait une vidéo là pour le dire mais comment la vivre. Et puis bon euh, vidéo qui paraît côté que Guillaume bandi qui a fait un live. Attendez bien, ça m'bral dit non, oui. Je n'ai là, dit à la, bandi tellement confortable. Tout bandi sur TikTok. Tout bandi sur Instagram. Est-ce que nous comprenons? fait font live, j'ai l'impression que, ancien policier ça, m'sieur révolté. L'imouté dans la live là, la parlé avec bandi, hein. Bandi y'a tout dans la dérision. Mais lui-même l'is sérieux. Li dit que, si l'état pat n'en collé derrière avec bandi, je n'ai j'ai dit à la, l'état bolio. Elle tape capable maintenant de parce que lui même li bon pou ça. Li te pour le pour l baynek balle. Elle gire yo. Donc, je ne jodi à la. Policier ça oblige à l'en loin. Parce que li na institution. Qui d'après lui même plus serait bandi passe l. Est-ce que nous comprenons samedi nous? Tade bien samedi nous encore. Policier ça a dit. Alors, ancien policier ça, a. Li te nan yon institution qui a baï bandi yo. Ok, l'allocation Yo, Yo, Utilisez, ouais, de de pas non, oui, me prendre... frustrer. parce que me pas ka manger nou côté mier parce que l'état a si nous parce que me connait me faire nous et pour ça m'frustrer. frustrer. Me frustrer parce que me parce que m'dirou l'on parce que m'dirou l'on ba coup de balle, mon gueule l'état ka si tirer et pour ça me frustrer. parce que me connait ça me ka fort parce que me connait ça m'bitcher faire nous et pour ça me <muchin> frustré parce que quand parle pas la là, voilà, là, si journée, pour long, coup de balle. Et pour ça, suis frustré parce qu'il y a rien à tolérer, nous. frustré parce qu'il y a nous qui, ouais, qui e p'tit bousé, coco, nous, on faire caca. Pendant ce temps, si nous avons imaginé ça, bon, bam, bam seulement tellement 100 grenèques. Non, que des semaines foutaient ici, pourquoi? Allez, quoi, neck, ça, nous a reste nous. Reste nous, faire chantez-vous, Grapiaï, Grapiaï, Grapia, ou t'es qu'à tirer comme ça. Grapiaï, Grapiaï, grapia. du t'es qu'à tirer comme ça et puis t'es qu'à comme ça et puis me descend. Et puis me descend Grapiaï, ou t'es qu'à tirer comme ça et puis me descend bien limite pour l'anticité. Bon bon bon Où t'es de qu'à tirer comme ça. Ou vous t'es qu'à tirer ça. ça ah, mon cher Bagay En tout cas, Ariel Henry, c'est pralion baptême de feu. Pour vous, parce que pile twit sous Potéboué qui fait sous Kay Ariel Henry. Un groupe de civils armés portant des cagoules ont attaqué ce jeudi matin la résidence officielle du premier ministre s'identifiant comme des policiers, ils ont fait irruption dans la cour, ils ont attaqué l'endroit par la suite en direction de l'aéroport. Le bureau de la primature annonce l'annulation du point de presse prévu pour ce jeudi à l'aéroport. Selon notre source, alors c'est clin d'œil qui fait tweet là. l'arrivée du PM Dr Ariel Henry sera un peu retardée. Notons que le président du CSPN N'a pipé aucun mot après la mort de plusieurs policiers. Oui, monsieur à Ariel Henry par le fait que lui pas dit rien côté lié. Mais si c'était un chien qui était mouillé dans le pays argentine, il a fait un tweet pour le dire Eh bien, nos condoléances au peuple argentin qui peut dit chien ça. Si c'est un monde qui a un problème, il a fait un tweet. Si c'est les États-Unis qui ont un problème, il a fait un tweet. Mais écoutez, policiers, sans t'y vexé et m'a demandé comment Ariel a fait mettre pied dans e porte là sinon euh, c'est toute la police là qui t'a dû déployer ou bien moun qui remènyo, moun l'a fait job a, et bien a voyer me wins a voyer soldats canadiens accompagné Ariel Henry pour capable entrer la Kali. Sa policier y a fait là en plus mon estimé que il était l'était temps te pour te entrer dans logique si là mais attendez bien monsieur monsieur mes frères policiers M'bav le pou nap laver, lave, mais non, le fini pou nap si encore. L'institution, elle s'appelle la police. Au sein de cette institution, il y a un pile nek qui intègre. Mais y'a un paquet tout, qui a fait jouer roulem debo. Kou là, si nous entrons dans la logique si là, mais, nek qui toujours a collaboré avec bandi ou tout, ha, y'a un bagay pou y'a fait. Y'a un faire faut que y'a un collaborer avec bandi, parce que, sinon tout ça n'a fait là, ben, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ouais, un coup de pédalo. Pays ça, en pile bagay ou ka fête la donne, des fois, ou ka di ben, fok yo pesé sou accélérateur la, parce que, pays sa pa gen maman, li pa gen papa, li pa gen frère, li pa gen se, et li pa gen zami. Pays gon sel moun ki gon lien avec lui, ou kapabre le moun sa yo, profite. Occident ou yo, moun ki vle. Pour situation, ça a toujours été comme ça. Et c'est eux qui pour mettre pied sous nous. Ça me dit là, ça coûté cher en pile. Mais je suis désolé. Je suis chez moi, en Haïti. Quel que soit, femme de Joe Biden, quel que soit américain, alors haïtien, ou qui la ou là, qui a vivre bien. Mais la ils réuni, parlé de dossier Haïti. Ils pas senti à l'aise. les ont vacances pour ne pas la kaili. C'est ça pour nous comprendre. En pile les gens qui dire, les RL trop, parler mal de monde, yo. Donc, pas bon visa. Mais, pas de gens qui ont empêché visa pour aller Jérémy. Pas de gens qui ont empêché visa pour aller Semak. Et ça fait toujours toujours parler avec un série de nègres qui ont des gens des bandits pour me dire que utiliser ont des pour qui ont parce que nous ont des pile qui ont utiliser le qui nous faisons un bille temps utiliser pour des hommes politiques nous faisons un bille temps utiliser sans que nous parents nous compte pour la communauté internationale qui voulait que nous plonger dans le chaos là dans labyrinthe ça et eh bien connia là monsieur temps pris s'ouple font utiliser pour le pour peuple Nous font dit que bataille a commencé reprendre là au niveau de département de l'archibonit Matin, en pile policier dans go naïve yo marcher za prend la rue Yo dit au ici là faut gen un bagay qui dit écoute zam, comment se pété avec nek sa ça vient encore est-ce que dans deuxième manche bataille ici si là la, la police pral tomber ça c'est la grande question mais écoutez faut me dire tout yo te saccagé bandi yo à deux reprises c'est sous troisième pote bourré bandi yo même, eh bien yo manye la police et faut dire que attendez bien ça me pral nous hein Nèg, ça vient yo. Pas oublier te t'est mort en mois janvier. Nèg yo dit que yo pral bataille parce que pas parlait avec yo n'endormi. Odema dit yo monsieur, pendant que nous soukou la police là, nous met continuer bataille pour moi. Parce que m'a ba nous force. Pas oublier yo gen mystique là tout. Oui monsieur. On songe comment Odema te mort. Nèg yo entré là, il y a le faire opération, yo touyon coulève. Tout porte à croire que c'est après qu'on lève la fin mourit, ma faibli. Et on de le bataille, ma mourit. Et c'est depuis ça, tout le monde a pensé que tu dois gagner une opération continuelle en bas ça. Pour que je ne dis pas, pas de vinaigre trop problème. Écoutez bien, la direction générale de la police nationale d'Haïti annonce ce jeudi 26 janvier 2023 que, attendez bien, l'institution oui, policière est en alerte maximale et en mode opératoire dès ce jeudi 26 janvier. Dans une note de convocation, bureau France LBA a informé tout directeur central et départemental décision qui visait qui à une réponse appropriée à l'action gang armée. Dans ce sens le responsable BNH a l'ordre pour convoquer dans le poste respectif yo, tout policier jusqu'à nouvel ordre. C'est d'après un peu une réaction un peu passive qui vient environ 24 heures après l'assassinat, six policiers dans le cadre d'opération bâclée, dans le lien court, dans le département de l'Artibonite. yo Touné encore, Zama Pété, situation compliquée, aéroport, Delma, Pétionville, Port-au-Prince, Bagayo Red. Négo la police, des hommes qui identifient avec la police et qui a saccagé résidence officielle Premier ministre. Ariel Henry Koto par qui sont prêts le fait. L'on rentre dans le pays d'Haïti qui s'en prend le fait. Mais écoutez, il faut faire quelque chose. Ou bien l'âge, ou te dit que papa est mourir parce que ou bien temps as sauvé tout petit tout. Mais je ne dis à là, ou capable tout pour blanc pas manger, pour une décision qui bon pour pays. N'a tout à l'heure pour l'autre émission parce il y a une pile actualité. Jeudi à la nan pays d'Haïti. N'a pas besoin de brancher Chanel ou remet en pile. Là. En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Je vous dis mes amis Pour pouvoir vous abonner à Chanel si là. et puis pas oublier bah, nos petits pouces bleus pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit À la prochaine.